de douleur, plus de joie, moins de fureur, plus de droits, moins d'indifférence, plus de confiance, moins de dépendance, plus de danse. moins d'indifférence, plus de confiance, moins de dépendance, plus de danse. Quel hasard tout est aléatoire, tout est aléatoire, voilà, quel hasard tout est aléatoire, voilà, voilà, voilà. Quel hasard tout est aléatoire, tout est aléatoire, voilà, quel hasard tout est aléatoire. Tout est aléatoire voilà. I'm a